Vous verrez, c'est délicieux. Merci. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette étiquette, ouais on est révolté, nous on est... Moi je suis. Je suis un écorché. Et quand je dis un écorché, je suis un écorché. J'irai n'irai pas en foutre mon but. Mes burnes dans un... dans un truc politique. Pour moi, ce n'est pas des écorchés, c'est des trucs du but. Tu vois ce que je veux dire Ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure et les mecs sont toujours là en train de pleurer à descendre avec des trucs, là là là là. là. Qu'est-ce euh, que ça Qu'est-ce que ça bonga? J'ai vu 5 présidents. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand deux fois, et là, euh, euh, Chirac deux fois, et euh, Sarko. Télus. j'ai 42 piges. Qu'est-ce qu'il y a changé? Deux fois le télus, on va l'avoir. On va l'avoir deux fois le télus. Qu'est-ce qui a changé Client, n'écoute pas hey, C'est Faribon On l'aura plus ouais. fois On l'aura plus fois Peut-être qu'on aura son fils ouais. Dans y a le l'eau, on Moi, j'ai rien contre Sarkozy et tout ce que là là là là, là. Moi, j'ai tout... Contre ces gens qui veulent te filer la morale et en vérité ils te regardent et ils vous font. Hey, c'est quoi Il va falloir te serrer la ceinture. Hein <coughs> euh... Bon, moi je me cache un bout d'avis et puis toi tu vas aller euh, à un là-bas, tu vas te démerder tout seul. Euh, le truc, il est, c'est que les gens ils sont là à avoir de l'espoir. Mais si tu veux un espoir, le monde il s'est fait avec quoi Il s'est fait avec de la violence, il s'est fait avec autre chose que de la violence, il pas fait avec tes paroles, il s'est fait avec la violence. Si tu veux changer quelque chose dans, dans ce monde, pas que dans ce bled, c'est la violence. c'est pas autre chose. Si on veut euh, plus voir les mêmes conneries qu'on voit là toute la journée, violence et euh... barbarie. Oui, violence c'est barbarie, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Si on veut voir autre chose que le baratin qu'on nous sort, regardez ce qui se passe aux Antilles là maintenant. C'est ah, -ce bon la, la France, oui merde. Ah, c'est Oui, mais voilà, c'est une question non, est la de C'est ce qu'on appelle de nos jours l'hydroprise. Le jour où le français, parce que le grand problème à nous tous, ce que je vais dire, c'est super grave. Nous payons, nous, la deuxième ou troisième génération, la pouvoir des Français de première génération. De s'être chi dessus pendant la guerre de nous avoir envoyé nos ancêtres se friter contre le nazisme, puisque tout le monde sait que la guerre, elle ne s'est pas gagnée en Normandie, mais en Tunisie, s'il n'y a pas la division Leclerc, hein Avant la division Leclerc, il fallait qu'il y ait des mecs qui aient faire du déblayage. Tout ça, tout ça c'est que, que des immigrés. Tout ça, ce ne sont que des immigrés, que des colonisés, si on préfère dire ça. Et nous payons le prix de nous faire chier dessus... Alors que nous les avons sauvés. Alors que nous les avons sauvés. Qu'est-ce que c'est que ça Bonga Moi j'ai rien eux. Contre... Moi j'ai rien eux. Contre... Alors que nous on leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi j'ai rien eux. Contre... C'est ça le grand problème et que jusqu'à maintenant personne a... on a parlé. Jusqu'à maintenant tout le monde a fait wa wa wa wa wa. Non, il n'y a pas de wa wa wa. Si nous n'avons pas été enchaînés, ou si on n'avait pas été avec nos chameaux à, y, à de temps en temps à vous offrir des orangers, etc., etc., messieurs, vous serez dans la merde comme aujourd'hui. Vous serez nazi comme la plupart de ce putain de monde. Voilà, et c'est ça le grand problème. C'est moi, je ne suis pas un engagé. Je suis allé porter quand je vois des trucs, des fois je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est conneries On nous essaye, on nous essaye de nous vacciner toute la journée Tu prends la télévision française Ah non non non, tu prends la télévision française ah. Chaque semaine, chaque semaine, Qu'un jour, il y a un film sur la guerre, 39-45, à nous victimiser seulement une partie de la population française et pas les autres. Parce que les autres, pendant la guerre, ils, ils buvaient des citrons et voilà. Oh, ils s'en foutent, quoi. Voilà. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu la guerre en Afrique. Là,